Bonjour Maggie, bonjour Janine. Nous sommes ici pour parler de votre livre. Pouvez-vous d'abord nous décrire brièvement votre parcours? Je suis Janine Delgouffre et Maggie et moi avons un long parcours commun. Nous sommes toutes les deux psychologues, thérapeutes du développement. Nous avons enseigné à l'université, nous avons enseigné également dans un institut de santé mentale, l'IFISAM, dont j'ai été présidente et par ailleurs moi j'ai fait également une formation à la psychanalyse Je suis membre de la Société Belge de Psychanalyse et de l'Association Internationale de Psychanalyse. Toi magui tu t'es plus particulièrement tournée vers euh, euh, le fonctionnement psychique des bébés. Oui, j'ai été donc psychologue dans un hôpital euh, pédiatrique où effectivement beaucoup de bébés était hospitalisée et où j'ai pu là être confrontée non seulement au fonctionnement du bébé mais aussi à la souffrance du bébé qui est une souffrance essentiellement qui passe par le corps. Qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire ce livre Alors je crois que euh, l'expérience que nous avons et qui est très longue à euh, aborder des enfants qui ne peuvent euh, s'exprimer se, euh, que par le corps a été fondamental parce que euh, les autres types de thérapies classiques ne permettaient pas d'aborder ces enfants. En fait, euh, ils réclament une présence du thérapeute à leur corps, ils demandent euh, une interaction euh, grande de la part du thérapeute et qui est tout à fait spécifique. D'accord, merci. Euh, on parle souvent de ces enfants, pouvez-vous un peu les décrire euh, C'est vrai que euh, j'ai beaucoup parlé du bébé, mais je pense qu'au moment où dans le monde pédopsychiatrique on s'est intéressé au bébé, on s'est également intéressé à ces enfants qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas la possibilité d'exprimer verbalement ou par le dessin leur souffrance et qui de ce fait là euh, ont des comportements euh, que je ne qualifierais pas de régressif mais d'archaïques Merci Maggie. janine pouvez-vous un peu nous décrire quel est votre public cible Alors nous avons pensé euh, tout d'abord aux psychothérapeutes, euh, qui ont une formation de base qui peut être euh, la psychologie, la psychiatrie, la psychomotricité, l'orthophonie. Et euh, ensuite, les psychanalystes bien entendu aussi. Et ensuite peut-être que ça peut intéresser au niveau de la compréhension du mode de fonctionnement de ces enfants un public plus large euh, qui est en contact avec euh, ce type d'enfants là Ah oui, merci beaucoup. Euh, Puis-je également revenir vers vous et vous demander une brève description du livre alors, euh, les, le, le ressort euh, de cette thérapie est l'approche corporelle de l'enfant. On part de ces manifestations corporelles pour essayer de les transformer et euh, d'arriver à ce que l'enfant puisse, euh, dans l'interaction, trouver un espace de jeu. Et à partir de là, puisse arriver à mettre en scène ses, euh, ses, son, son vécu et pouvoir les représenter. Euh, Maggie, pourriez-vous que nous avons eu un grand souci de mettre un chapitre consacré aux parents de ces enfants, parents qui sont très souvent démunis face à ces comportements violents de leurs de leur enfants et pour lequel effectivement un soutien est tout à fait nécessaire. Merci Maggie. J'en profite également pour vous demander, en complément de Janine, un petit extrait du livre. Euh, je vais essayer d'être assez synthétique pour vous donner quelques caractéristiques de la prise en charge d'un jeune enfant de 6 ans, qui effectivement montre toute une violence dans un premier temps, violence que je traduis comme étant le reflet de l'importance de, de la souffrance qui existe à l'intérieur de lui. Il va me donner des coups de pied répétés, je vais essayer de les canaliser mais ça va être très difficile, il continue à donner des coups de pieds au moment effectivement où je peux l'envelopper dans une couverture. Avec des coussins autour de lui, je vois un apaisement dans son comportement moteur. Je me sens moi-même beaucoup plus détendue. Il va à ce moment-là me regarder et me dire :« Comment est-ce que tu étais bébé ?» Et là, il me montre que non seulement il a pu me dire des choses, mais que à l'intérieur de lui, il a pu entrer en contact. Avec ces difficultés. Voilà, merci à toutes les deux et bonne continuation.